Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Planet Coaster. Eh oui <rire> M.Kolo, M.Kolo, tu vas faire une série sur Planet Coaster M.Kolo, tu vas faire une vidéo tous les jours sur Planet Coaster Non, pas du tout, pas du tout. Non mais attendez les gars, je, je vous explique. <rire> J'aime beaucoup ce jeu pour le moment donc j'en profite et merci beaucoup à tous d'ailleurs pour tous vos commentaires pour tous vos retours sur euh, bah, les deux premières vidéos et je suis trop content merci à vous parce que même pour le premier épisode on est à à peu près 2000 vues et euh, en ce laps de temps et ben bah, ça fait trop plaisir parce que euh, en général c'est des vidéos Eurotruck euh, qui fonctionne comme ça et donc je suis vraiment super heureux de voir que ça vous plaît et je vous en remercie énormément alors j'ai beaucoup évolué encore j'ai beaucoup avancé en tout cas j'ai fait plein de nouvelles choses euh, c'est pas c'est pas parfait c'est pas voilà mais je suis content et encore une fois tout ceci n'est qu'une prise en main et c'est juste génial parce que et je suis presque à deux doigts de, de faire un let's play Voilà je vous le dis mais en tout cas je suis presque à deux doigts de tout recommencer euh, Parce que je commence à, à tout bien prendre en main Et ça fait très plaisir euh, J'ai encore besoin de vous pour certaines astuces etc évidemment Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une petite place centrale ici Oh regardez attendez vous, vous savez comment il s'appelle lui C'est Toonfu le pirate Merci à tous, n'oubliez pas le pouce bleu. Euh, non, bah du coup, j'ai fait une petite place centrale, j'ai essayé de faire un truc. Alors, les gars, mon historique YouTube, c'est pas, pas la peine de me dire, euh, je t'invite à regarder des vidéos de ci, de ça. Vous inquiétez pas, ça fait déjà une semaine et demie, deux semaines que je ne fais que de regarder ça, et c'est un régal d'ailleurs. Euh, vous regardez mon historique YouTube, il a que ça. Alors j'ai essayé de suivre quelques astuces pour faire voilà des, des petits machins smooth. C'est très complexe, c'est un petit peu nul, euh, c'est pas optimisé. Voilà, c'est mon avis personnel. Le jeu est sorti en 2016, c'est toujours pas optimisé pour faire des places. Euh, bon, même si c'est un petit truc là, hein, donc euh, voilà, mais faire un cercle, j'ai l'impression que c'est complexe. Bon, là, j'avais pas non plus comme but de faire un cercle. Euh, j'ai essayé donc de faire un petit truc comme ça pour voir comment il y a moyen d'envisager un petit euh, un petit décor. Donc je suis assez satisfait. Regardez, ils sont avec leurs ballon ils sont. Madame fait pipi. Oh le petit cul là. Non en tout cas, <rire> en tout cas voilà. Euh, faire des panneaux un petit peu customisés. Voilà, je me suis amusé à, à faire ceci, cela. On ne court pas On ne court pas Ils sont heureux Ils sont heureux. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ici, parce que j'en avais marre de voir mes employés tristes, j'ai fait ici un petit coin, cocooning pour mes employés, à l'abri des regards. Avec ici donc des euh, bâtiments d'employés, donc trois euh, collés l'un à côté de l'autre. Elle et madame, elle sort, elle sort d'ici, elle est contente. Avec en plus un petit coin sympa ici, euh, pique-nique comme ça ils peuvent se reposer, manger. Bon derrière il y a des poubelles que j'ai camouflées avec euh, des, petites, euh, des petites, fleurs. Voilà des, des, rosiers buissons, buissons pardon. Voilà donc j'ai fait un petit coin euh, tout sympa à l'abri des regards avec des arbres et à l'entrée du parc j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ah il est fatigué bon courage monsieur Ah voilà avec des petites rembards de bleu que j'ai colorisé etc Bon c'est des barrières de western mais on s'en fout ça, ça ressemble pas à un truc de western euh, Du coup bah j'ai enlevé ici euh, bah, du coup j'ai toujours pas fait Enfin euh, j'ai pas enlevé les arbres ou quoi on s'en fiche mais J'ai donc enlevé le bâtiment là Là bas j'ai absolument rien changé hein. Là j'ai absolument rien changé L'attraction est toujours aussi euh, euh, peu réaliste Pour certains mais en tout cas Non mais bien sûr mais j'ai vraiment euh, tout retenu vos commentaires Et, et je vous en remercie D'ailleurs je crois que l'attraction est en panne ah l'attraction est fermée d'accord Pour quelle raison, je ne sais pas Euh bah ben attendez je vais la rouvrir pour le plaisir Voilà euh, Donc là j'ai juste laissé les maisons d'employés ici Parce qu'en plus ça permet de faire un peu décor Ah regardez ce que j'ai fait Ouh là là ça non le premier truc que j'ai fait Est-ce que vous êtes prêts 3, 2, 1 Eh hey, les gars Voilà Ça les gars Sucez moi hein. <rire> Non je suis fier de moi Je vous le dis je suis fier de moi c'est pas... Comment on dit euh... Ouais, comme dit, il faut avoir de l'imagination. Après, voilà, c'est simple. Mais c'est pas... Euh... Comment on dit C'est pas... Euh... Comment on dit je, je, je cherche un mot, les gars. J'ai perdu le mot. C'est pas euh... intuitif. Voilà, c'est pas intuitif de faire ça. C'est-à-dire que... Euh... Alors, en haut, j'ai fait réaliser, J'ai mis quand même de l'eau, là. Voilà. On s'en fiche un peu du... Mais bref, tu rajoutes des pierres. Tu rajoutes... Alors... Normalement en plus il faut que je passe à travers pour les voir Ah on les voit à peu près Là voilà tu rajoutes des effets spéciaux J'ai d'eau Tu rajoutes des effets spéciaux en dessous aussi Voilà j'ai essayé Et je suis content et je suis vraiment content Et d'ailleurs quand tu regardes l'attraction des bûches Regardez note de l'environnement De la file d'attente 100% Voilà donc les gars moi ça me fait plaisir Bon je suis dans le négatif mais c'est pas bien grave On est là pour essayer Et puis voilà la, la queue se fait J'ai rajouté plus de radeaux. Niveau Ah là regardez j'ai rajouté aussi de l'eau qui coule Et venez pas me dire que c'est chiant et que c'est pas réaliste hein. Dans des parattractions il y a de l'eau euh, dans... qui fait la même chose d'accord Et c'est génial Et c'est léger d'ailleurs c'est léger Mais ça suffit pour euh... Après faut y aller en été les gars hein. faut pas être euh, débile euh, Voilà Sinon j'ai rien changé là hein. J'ai rien changé J'ai rien changé J'ai rien changé euh, Juste j'ai une question J'ai besoin de vous en commentaire euh, Est-ce qu'il y a moyen ou non euh, ici de faire des allées euh, qui disent naturelles mais sans avoir les déter... sans avoir les petites barrières sur les côtés. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est écrit « une allée naturelle délimitée par une série de euh, bornes ». Donc là, il y a les bornes sur le côté. Très bien. Hein là, c'est des euh, petites barrières. Là, c'est des petites pierres, tu vois, voilà. Sauf que là, c'est écrit « bien jalonné ». Mais il y a toujours des limites autour. Il y a des petits trucs de bois, là. Comment on fait pour enlever ça Sachant que j'ai tout décoché... Un voleur coupable de deux crimes Oui, oui, t'inquiète. La MCO Police fait son boulot. Euh, voilà, comment on fait pour enlever Est-ce que c'est possible Bien sûr, si c'est pas possible, c'est pas grave. est-ce qu'il y a moyen d'enlever ces, ces, ces... Ce serait génial. Voilà, je trouverais ça vraiment trop cool pour faire plein de choses. Voilà. Euh, J'ai fait une nouvelle attraction. Euh, je suis content. Ça m'a permis de prendre en main beaucoup mieux le, le jeu, évidemment. Euh, J'ai vu vos retours avec les forces G, etc. Comment faire quelque chose de fluide j'ai pas à respecter à 100% évidemment. Je suis pas là pour me prendre la tête. Bien au contraire. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Euh, niveau déco, c'est pas ça encore. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc là, la petite entrée par là. Hop. La file d'attente par ici. Tac, tac, tac. On descend. Les gens sont contents. Hein. Les gens aiment cette attraction. Oh là là, où oui, il y a du monde. Eh. Oh la vache à la gigine. Oh la vache à la gigine. Voilà, bah là, ils attendent. Et la sortie se fait ici. On, on, y, va, on, y, on y va après. Donc là... J'aimerais... Euh, alors oui, alors de, voilà, niveau déco, c'est pas trop ça. Hein. Est-ce que je peux mettre ma vue Oh yes J'ai la vue de la meuf. Donc c'est parti pour cette euh, très belle attraction. Je suis content. J'ai essayé de faire ça au mieux. Il y a beaucoup d'imperfections. Vous le verrez. Euh, les forces G, euh, voilà. Des fois, ça tourne brusque et tout. Mais j'ai essayé de faire au mieux et de rendre smooth certaines choses. En tout cas, j'ai bien compris et appris de mes erreurs. Et euh, j'apprendrai encore de toutes mes erreurs. Et j'ai pas envie de me prendre la tête, vous l'avez compris. C'est le mot d'ordre. Donc là, on monte, on monte, on monte. C'est génial. Et à partir de là, on va se faire plaisir. Il y aura pas trop de, de montée euh, avec des chaînes, hein, comme vous m'avez expliqué. Là, regardez, on voit les gens. Coucou <rire> Ouais Voilà, très bien, magnifique. On se laisse porter par euh... la voilà, traînée. Hop, ça monte, ça descend. Je sais pas ce que je dis. Hein. Ouais Et Saturne Et Saturne Jupiter Voilà C'est pas mal en vrai Ça va un peu vite hein Ouais là y a rien, on voit rien Et là regardez, petite déco à gauche, des rails et, des... et un wagon, voilà, je suis content C'est la seule déco que j'ai fait ici, <rire> j'avoue c'est pas sérieux Et puis là une petite grotte, petite mine, histoire de découvrir un peu les décorations lumineuses, comme dit c'est vraiment pour prendre en main j'ai mis des particules de fumée, des particules d'électricité On n'a pas vraiment eu le temps de voir à vrai dire Mais bon voilà Là on se détend et là ça remonte, il y a une nouvelle remontée J'ai vu vos commentaires, hein. vous m'aviez dit que euh, bah, c'est vrai que l'autre attraction aquatique euh, J'ai mis je crois 3 remontées, 4 remontées euh, C'est beaucoup trop, hein. vous m'avez expliqué, je, je comprends parfaitement et je suis bien d'accord avec vous <rire> la seule déco que j'ai mis ici, la seule déco c'est ici les gars. Enfin la seule, euh, les, les seules surfaces que j'ai ajoutées. Euh, mais par contre là sur cette attraction j'ai mis deux remontées au total. Enfin officiel quoi, parce que je compte ça comme une seule remontée là. Et donc là voyez on se pose, on voit les gens qui font un petit tour, non pas de carrousel, hein. je me suis trompé, je sais plus comment ça s'appelle. J'appelle ça les avions. C'est ridicule. Et là on les voit passer pas eux. Salut les gars! Magnifique, j'adore. Non là, je suis trop content, ce jeu est vraiment génial. Ce jeu est vraiment génial Et on redescend Et vous avez j'ai penché à droite c'est volontaire hein. Venez pas me dire hein. <rire> C'est fait exprès Let's go Voilà juste là ça va être un peu brutal je crois Attention un peu beaucoup là Oui oui oui là voilà Là vous pouvez dire ce que vous voulez c'est totalement brutal Je savais pas trop comment faire Oh putain. C'est carré... Bon là à la fin ça va mais c'est carrément brutal donc, euh, donc voilà et attendez je suis en vue cinématique Donc et eh bah ben, voilà je vais me laisser porter euh, par madame. Je suis en train de suivre monsieur là. C'est génial. Donc la sortie par ici. Allez, hein, bon courage. Ça vaut le coup d'attendre, messieurs dames. Hein. Au revoir. J'ai bien aimé. Hein. M.Colo, il, il est trop génial d'ailleurs. Abonnez-vous à sa chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu. Euh. What Ah, mais d'accord. C'est tout à fait normal. <rire> C'est tout à fait normal. Bon, bref, voilà. Vous l'avez compris. Vous avez bien compris euh, comment ça fonctionne. Mais. La file d'attente est vraiment courte. Était vraiment courte. et bah parfait Bon, ah oui, mais c'est parce qu'elle était une des premières. Mais maintenant si on va voir monsieur là, j'ai l'impression que Chair plane affiché complet. Ah mais Cheroplane c'est euh, l'attraction d'ici. Qu'est-ce raconte qu Il est sujet. Bah bien sûr que. Eh faut être patient, hein Faut être patient quand même un petit peu là Bref, et donc là on ressort par là, vous l'avez compris. Juste ici, ils sont vraiment lents. Ah bah non, mais c'est celle d'en haut là je crois. Ils sont déjà en haut. Ah oui, voilà, c'est le groupe là. Donc euh, donc voilà euh, Pour ce que j'ai fait N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, Bien sûr il n'y a pas de déco les gars Je, je, je sais C'est vraiment encore une fois pour bien prendre en main Si vous avez des astuces Je ne sais plus parler <rire> Si vous avez des astuces hein. Je suis vraiment preneur Les questions que je vous ai posées euh, également et, euh, et alors en fait Quand je vous dis que je suis à deux doigts de faire une série Alors non c'est pas vrai En fait je vais vous expliquer euh, quelque chose euh, Là c'est voilà, un parc pour prendre en main je fais tout et n'importe quoi en essayant de faire euh, comme ça me convient quoi. Mais pour comprendre, pour savoir comment faire, mais je vais pas m'attarder des heures et des heures alors qu'en fait à la fin je vais rien en faire de ce truc-là. Et en fait, euh, c'est vraiment juste pour tout bien comprendre et tous les bases. Et par la suite, en fait, je pense que je vais créer, euh, je vais repartir à zéro et je vais créer un parc, pareil en mode bac à sable, donc avec argent illimité, mais en étant intelligent. Donc le but c'est d'éviter de, de, d'être en négatif quoi. Le but c'est de faire de l'argent. D'ailleurs regardez le négatif, il est en train de se creuser, c'est génial. Donc bref, voilà, Donc j'aimerais vraiment repartir à zéro mais faire des bénéfices, mais en partant avec un budget limité, parce que sinon ça va être la galère, il faut vraiment que je, je prenne les bases et j'ai envie de faire des belles attractions. Et puis un jour ou l'autre peut-être que je ferai en mode carrière carrément. Le problème de mode carrière c'est que ça va me prendre la tête assez vite et que du coup on va commencer avec des attractions préfaites, euh, pas trop chères etc. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu chiant. Donc je préfère, je préfère laisser parler ma créativité et être en mode bac à sable pour le coup. Mais de là en faire un let's play, pas vraiment parce que. Alors je vois beaucoup de youtubeurs et, et c'est génial parce que ça plaît aux gens. Donc, euh, donc euh, tant mieux, hein, je suis content. Euh, mais j'ai pas envie de faire des vidéos d'une demi-heure où c'est des accélérés quoi. Genre pendant une demi-heure, c'est un accéléré. Euh... Vous avez pas envie de vomir? Ou... Enfin je sais pas, mais je quitte la vidéo instantanément quoi. quoi. C'est un accéléré d'une demi-heure, ça me donne. Enfin j'ai pas envie de regarder ça, je peux le faire moi-même. Euh, et à l'inverse, j'ai vu des euh, youtubeurs et j'ai découvert, et je me sens un peu nul. Euh, je mettrai en description sa chaîne, mais enfin il est ultra connu, mais c'est parce que je me souviens plus de son pseudo, donc euh, je mettrai en description. Euh, je l'aime beaucoup. Euh, il a fait du coup il y a 6 ans, enfin quand c'est sorti en 2016. Euh, il a fait un let's play sur Planet Coaster et aujourd'hui il est très actif et il a je sais pas combien d'abonnés, il est certifié, il est génial. Euh, et lui il a tout fait en vidéo, enfin euh, en tout cas une demi-heure de vidéo à chaque fois et il parle. Ça c'est typiquement mon type de contenu. Le problème, euh, c'est que ça va faire sans épisodes facilement et ça va être une galère quoi. Et moi j'ai dit que sur ma chaîne, j'arrêtais de faire des let's play et des longues vidéos tous les jours avec des épisodes. Voilà, moi j'ai envie de faire des épisodes, euh, faire des vidéos montées. Sauf là, évidemment, les petits euh, plaisirs que je vous propose sur Planet Coaster. Mais voilà, c'est des vidéos courtes que je vous propose à présent, des vidéos courtes et montées. Donc, euh, donc voilà, je sais pas, je... et puis en live ça va être trop chiant. Enfin, je veux dire, en donné, la, la fidélisation de l'audience elle va être en baisse quoi. Vous allez pas regarder euh, mes lives euh, en train de te de, de, de réfléchir. et de... Non, franchement, ça va être terrible. Donc euh, voilà, de temps en temps je, je continuerai de faire des vidéos comme ça quand j'en ai envie. Voilà. voilà, donc tout simplement, euh, <rire> j'ai pu parler, je vais arrêter là. <rire> Bref, donc voilà, j'attends vos retours avec impatience. Euh, N'oubliez pas le, le pouce bleu et merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. Sur le deuxième épisode là, enfin sur le deuxième épisode Sur la deuxième vidéo, donc la dernière qui est sortie De Planète Coaster, vous avez été ultra bienveillant Beaucoup plus que sur la première euh, Donc euh, bah, ça a fait trop plaisir, donc je vous en remercie et, euh, et puis voilà, on se retrouve très vite pour euh, de prochaines vidéos euh, C'était Mkolo, Plein de bisous quoi, ciao